Quel type de verre vous devez choisir pour vos lunettes Ah, la grande question. Alors, c'est pas compliqué, mais quand même un peu. Vous allez vous faire des recherches euh, sur Internet, euh, tout ce que vous voulez. Euh, le type de verre que vous allez choisir, je pense surtout à euh, de loin, de près, euh, vision intermédiaire, verre progressif, euh, anti lumière bleue, verre qui fonce au soleil, etc. Euh, ça ne sert à rien de, que vous preniez des options qui ne vous servent à rien, sincèrement, ne faites pas ça, mais c'est bien aussi d'identifier quels sont vos besoins. Et pour ça, eh ben ça ne se fait pas tout seul. Malheureusement, vous pouvez vous faire vos, vos premières démarches de votre côté, mais c'est aussi à nous opticien, et surtout à moi, c'est vraiment comme ça que je que je fonctionne, euh, de déterminer quels sont vos besoins. Alors, ça passe par un petit peu de, de, de questions. Hein. Je m'intéresse surtout à, à votre mode de fonctionnement, euh, fonctionnement visuel, euh, c'est-à-dire de, de savoir si vous êtes plus sur écran, si vous êtes plus sur la route, si vous êtes euh, plus dans les champs, si vous êtes mécanicien, etc. Euh, même si on a une même correction, euh, en imaginant qu'on ait une même correction pour toutes ces personnes ce type de personne, vous n'aurez pas besoin du même verre. Tout simplement parce que vous n'aurez pas les mêmes utilisations et les mêmes besoins visuels. Et ça, c'est vraiment important à déterminer dans la mesure où, pour avoir un maximum de confort, il faut identifier les besoins. Vous n'achetez pas une camionnette quand vous avez besoin de partir en vacances, pour partir en vacances, tout comme vous n'achetez pas un coupé sport si vous avez cinq enfants, c'est la même chose pour les lunettes. Mais on s'en rend un peu moins compte, parce que pour vous, et je le comprends tout à fait, il euh, n'y a rien qui ressemble plus à un verre qu'à un autre verre. OK Eh bah bien, écoutez, le plus simple, c'est encore de venir chez Atoll à Istres. Vous venez, on identifie vos besoins, on vous fait un devis, ça vous convient, ça vous convient, ça vous convient, ça vous convient pas, c'est pas grave, ça sera quand même avec un grand sourire. Eh bah bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne journée, au revoir.